Lors d'une prise de parole, trois éléments sont à éviter concernant la posture. Les barrières physiques sont le premier élément à éviter. Il s'agit de tout objet, par exemple un bureau ou une chaise, derrière lequel un locuteur peut se placer ou sur lequel il peut s'appuyer. Ces barrières physiques engendrent un faux sentiment de sécurité, faisant en sorte qu'elles deviennent souvent des protections psychologiques. En effet, elles limitent les mouvements et empêchent le locuteur d'être réellement en contact avec l'auditoire. Les barrières physiques créent un mur entre le locuteur et l'auditoire. Le déhanchement est le deuxième élément à éviter. Le fait de s'appuyer sur une hanche, de même que le fait d'avoir les jambes croisées, sont des postures très présentes chez certains locuteurs. Il faut proscrire celles-ci puisqu'elles peuvent faire perdre l'équilibre de la personne. Il est aussi préférable d'éviter les comportements inconscients. Par exemple, le locuteur doit éviter de tenir quoi que ce soit entre ses mains pendant une prise de parole. Une feuille à une mémoire peut rapidement se transformer en un élément dérangeant. Le locuteur, sans s'en rendre compte, peut froisser la feuille, la plier, l'échapper, etc. Et cela risque de déranger l'auditoire et le locuteur. Si la mémoire est nécessaire, mieux vaut le laisser sur un bureau. Le locuteur pourra s'y référer au besoin. La situation est similaire en ce qui concerne un objet aussi simple qu'un crayon. Le locuteur peut jouer avec le bouchon ou se colorier les mains sans s'en rendre compte. Lors d'une prise de parole, il faut tenter d'être conscient de sa posture et de ses gestes. Ainsi, il sera plus facile d'éviter de mettre en pratique ces trois éléments.